Écoutez, c'est un immense privilège pour moi d'être ici ce matin. Je me considère comme extrêmement béni. Euh, J'ai eu l'occasion de venir à quelques reprises et, et j'apprécie la confiance. J'apprécie aussi la, ben, la confiance que votre conseil finalement m'accorde. J'ai eu l'occasion de venir à quelques reprises, soit pour remplacer pour une prédication, tout récemment, au mois d'octobre passé aussi, au niveau de la louange, l'adoration et tout ça. Et ce matin, bien, j'ai l'occasion d'être là, mais cette fois-là, pour la présentation de la Fondation Sembeck, et juste pour vous mettre en contexte, euh, SEMBEC, c'est le séminaire baptiste évangélique du Québec. Vous allez dire, ben oui, mais tout le monde sait ça. Non, à ma grande surprise, parfois, je complète ma, ma présentation, puis il y a des gens qui me disent, tu nous as pas parlé, c'était quoi SEMBEC? <rire> Alors, je travaille pour SEMBEC euh, au niveau des projets, de développement de projets et, de la, et de, la, de la collecte de fonds pour ces projets, mais depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, la fondation SEMBEC, et Je suis là pour vous en parler. La Fondation Sambeck, elle, qui est une entité administrative complètement différente de Sambeck, la Fondation Sambeck m'a demandé d'être ambassadeur pour eux. Et l'objectif, c'est de faire connaître vraiment ce beau ministère de la Fondation. Et euh, ce matin, je vais tenter d'être le plus clair possible pour vous, que vous puissiez bien saisir euh, la distinction entre Sambek et la Fondation, parce que la Fondation aimerait aider les Églises et pourquoi pas aider votre Église aussi. Ce serait vraiment une grande bénédiction. Alors, euh, avant d'aller plus loin, ce que nous allons faire ce matin, on va procéder en trois parties. Il va y avoir une première partie où nous allons regarder une vidéo explicative. Vous allez reconnaître des visages probablement que vous connaissez. Ça va vous mettre dans l'ambiance du ministère de la Fondation. Je vais enchaîner par la suite avec un, une présentation d'à peu près une douzaine, 10-12 minutes ou approximatif. Puis, progressivement, on va ouvrir un passage de l'Écriture, puis on va contextualiser tout ça ensemble pour, euh, j'espère bien, pour nous encourager, et nous donner à tous une vision, ou renouveler notre vision pour le développement, la formation de futurs ouvriers, futurs pasteurs dans l'Église. Alors, on commence avec la première partie. La première partie est une vidéo. Il va durer 4 minutes 17, et je reviens immédiatement pour la suite. La Fondation SEMVEC existe pour aider les églises locales dans la formation des ouvriers. Elles sont là pour prendre une part financière qui soutient le projet afin que ouvrier dans son église locale puisse se développer et être formé pour servir le Seigneur Jésus. La Fondation SEMVEC est composée de membres de nos églises qui euh, considèrent de, qui tiens à administrer ces fonds qui nous sont donnés pour le secteur afin que les ressources puissent être redonnées aux personnes qui vont faire la différence. Dans le du Québec je crois que si on compte le nombre d'ouvriers, on qu'on va avoir besoin, dans les prochains dizaines, on frise de 200 personnes. Et le monde des ouvriers. On aimerait soutenir d'autres euh, ouvriers, mais il nous manque des ouvriers. Et chaque fois que j'entends ça, le cœur est brisé en morceaux. La plupart des hommes euh, qui sont formés comme pasteurs, euh, habituellement, euh, ils sont déjà mariés, ils ont quelques enfants, ils ont un travail séculier, alors c'est difficile pour eux d'ajouter à tout cela euh, un service à l'Église et en euh, mettant l'étude. Supplier le maître de la moisson pour les pousser dans sa moisson. Alors qui va pouvoir? C'est Seigneur. Parce que lorsque Seigneur appelle, il pourvoit. Lorsque oui. Dieu en donne, il donne. Donc, c'est là qu'il a commencé l'idée de donner des bourses, d'études. Depuis des années, j'ai vu des, euh, des jeunes et des moins jeunes alors qu'il est encore sur le marché du travail, de prendre des décisions stratégiques pour réduire soit un peu d'implication, soit un peu de travail, et euh, de voir la Fondation, donner le montant nécessaire pour combler ça. Plusieurs personnes vont bénéficier euh, de la Fondation, alors, qui vont servir comme anciens dans une église locale ou comme leader. Dans euh, les étudiants qui euh, s'inscrivaient à bec. Était limitée en temps, donc elle pouvait prendre jusqu'à 10 ans avant de compléter une formation théologique de base. Et la, la Fondation avait comme but de réduire le nombre d'années que la formation pouvait prendre. Et elle accomplit cet objectif-là. Comment elle le fait? Eh bien, elle le fait en, en donnant un, un montant d'argent qui cherche à remplacer une journée de travail. Donc à chaque étape où j'ai eu une bourse de la Fondation Simtech, c'est ce que ça a permis. Ça a permis que moi je puisse libérer mon temps pour les études et ça a permis que l'Église puisse avoir des fonds, des finances de libérer pour pouvoir euh, payer quelqu'un d'autre euh, à faire des choses que moi je ne pouvais plus faire parce que j'utilisais mon temps pour les études. Finalement, le fait qu'une personne commence une journée par semaine et ensuite, ça a été deux jours semaine, trois jours semaine, et là, finalement, l'Église pouvait envoyer le livre dans la moisson. Si tu te sens appelé, si tu as le désir de servir Dieu, va voir les anciens de ton Église et parle-leur de la Fondation Sembec. Avec l'aide de la Fondation Sembec, on a pu quitter une journée de notre emploi pour pouvoir étudier. On a pu payer le prix alors qu'on était au début de notre mariage ou en fréquentation. On a pu vraiment se concentrer sur nos études. Est-ce que tu es prêt? Joins-toi à nous. Vous en savez un peu plus concernant la fondation? Vous avez reconnu des visages que vous connaissez? Oui. Oui, est-ce que vous pouvez en énumérer quelques-uns? Ah, ben là, lui. Euh... Il n'y a pas moyen. Hein? oui il dépasse en plus à peu près une tête tout le monde. Donc, on le remarque. Mais oui, Louis, il fait partie du vidéo. Il y en a d'autres? Jean-Seb Morin. Jean-Seb. Oui. François Picard. François Picard. Oui, François Picard. J'ai entendu quelqu'un nommé M. Alex Agnian. Monsieur M. a prêté sa voix. Ça a été enregistré il y a peut-être environ deux ans et demi, trois ans, on va dire approximatif. Donc, il avait tout près de 91 ans quand il a enregistré cette vidéo-là. C'est le premier président sambec On voit dans la vidéo aussi les deux autres euh, directeurs qui ont suivi, c'est-à-dire François Picard et, bien sûr, le directeur actuel, François Turcotte. Est-ce que d'autres personnes vous avez reconnu Nicolas Cotenoir. Les Farley aussi. Gilles Farley qui est ancien à l'église du Sentier. Alex Farley qui est aussi dans la pastorale à l'église du Sentier. Oui? Bon, là, je ne connais pas l'arbre généalogique, par exemple, des Farley, mais je peux, par contre, vous, vous, vous confirmer qu'ils sont au Sentier à Gatineau. Il y a peut-être un lien, là, remarqué en quelque part. Alors, voilà. Donc euh, vous en savez un peu plus et ce que j'aimerais faire maintenant c'est vous communiquer quelques faits concernant la fondation et en dernière partie on va regarder un passage de l'écriture mais regardons quelques faits. Premièrement, la mission, sa mission. Quelle est la mission de la fondation La mission, c'est aider les églises à accélérer la formation de leurs leaders et futurs leaders. Aider les églises à développer leurs aspirants, leurs futurs leaders jeunesse, pasteurs ou autres responsables, ou tout simplement aider aussi ceux qui aspirent à servir dans l'Église. Donc, il y a plusieurs opportunités. Aider les Églises. Pourquoi les Églises? Vous connaissez ou vous avez déjà entendu parler d'un certain Charles Spurgeon. Probablement que vos pasteurs ici... De temps en temps, le site euh, c'est un prédicateur du siècle dernier et il était appelé le prince des prédicateurs, on l'avait surnommé ainsi, il a écrit bien sûr des commentaires et Charles Spurgeon a dit de l'église ceci, écoutez bien. L'église est l'endroit le plus précieux au monde. L'église, l'endroit le plus précieux au monde. Et ce matin, pendant que euh, la super équipe en avant, en passant félicitations, c'était super bon, euh, la louange ce matin, j'ai vraiment apprécié, je chantais de tout cœur. J'ai adoré le Seigneur, et dans ma prière, à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je te remercie que ce matin, je suis à l'endroit le plus précieux au monde, à Deux-Montagnes, ou à peu près, je pense ici, là. en tout cas, on n'est pas loin de Saint-Eustache, mais dans la région. » Et je bénis Dieu pour ça. L'Église que Jésus s'est acquise par son propre sang. Et c'est pour ça que c'est important. Donc, la Fondation veut aider les Églises à se développer et à faire en sorte que ces Églises puissent poursuivre la mission que le Seigneur Jésus leur a confiée exactement. Maintenant, comment la Fondation aide-t-elle les Églises? Elle aide les Églises en octroyant des bourses pour la formation d'ouvriers elle accorde finalement du soutien financier. Et on peut faire une distinction ici par rapport à Sambeck, par exemple. Sambeck forme, sa mission est de former les ouvriers. La fondation, elle, c'est le soutien financier de futurs ou d'aspirants ouvriers dans l'Église locale. Donc, les deux ont des objectifs quelque peu différents, mais son partenaire dans la mission du développement de l'Évangile au Québec. Et ça, c'est vraiment une grande bénédiction, puis on va le voir un peu plus loin. Donc, l'idée principale, c'est libérer du temps à un étudiant potentiel qui aspire à se former pour se consacrer à l'étude et accélérer sa formation. Juste pour vous donner un exemple, moi, dans mon cas, euh, ça m'a pris au moins une dizaine d'années pour compléter ma formation à Sambek. Et à l'époque, il n'y avait pas de, il y avait pas de, de, de fondation. Alors, j'ai eu la bénédiction, j'ai eu la grâce d'être dans une église qui me libérait, qui payait mes études et qui me permettait d'aller me former. Alors, j'allais chercher la formation que j'avais besoin, puis je pouvais mettre en pratique immédiatement dans l'église. Mais, je, je dis dix ans, alors, mais si je compte le premier cours Sambek jusqu'au moment où j'ai complété euh, ma formation c'est probablement beaucoup plus que 10 ans. Alors, imaginez l'impact d'accélérer la formation de leaders dans l'Église. Ça a un impact direct sur le développement de cette Église. Et voilà l'objectif. Maintenant, l'origine de la Fondation. D'où vient-elle cette fondation, cette idée de fondation? L'idée de la fondation, en fait, vient de M. jacques Alexanian. Vous le connaissez, plusieurs d'entre vous. Monsieur c'est il vient d'Europe. Euh, il a étudié aux États-Unis et le Seigneur l'a appelé comme missionnaire au Québec. Il a été, euh, euh, il a été par exemple implanteur dans la région de, de l'Outaouais. Il a travaillé aussi à Sherbrooke et finalement le Seigneur l'a appelé à prendre charge du ministère Sambec qui est en train de se développer. Sambec, la formation qui est en train de se développer, et M. Alexagnan a été tout près de 25 ans, je pense, comme président de Sambec. Lorsque M. Alexagnan a pris sa supposée retraite, on va dire, du moins son ministère était terminé à Sambec, il avait à cœur que les ouvriers soient soutenus. Et le contexte de l'époque aussi, il faut comprendre qu'il y avait énormément d'ouvriers, il y a comme plusieurs ouvriers qui ont poussé en même temps, on avait le séminaire qui se développait, mais il y avait le besoin d'avoir des fonds pour soutenir ces ouvriers-là pour se développer. Et d'où l'idée de pouvoir euh, établir une fondation qui permettrait d'accumuler de, des fonds pour soutenir des aspirants dans le ministère et finalement avoir un impact direct dans les églises et dans l'œuvre au Québec. Et M. Alexania a dit ceci, vous l'avez en avant. Les ouvriers sont des priorités, car l'Église est la priorité, et sans les ouvriers, l'Église ne va nulle part. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous poser une question pour aider à saisir, à comprendre l'importance. Une question que probablement vos pasteurs se posent pour eux-mêmes, pour l'Église et pour l'avenir de cette Église? Peut-être une question aussi que vous, vous vous posez personnellement de temps à autre. Sinon, c'est une excellente question à se poser pour nous-mêmes. Mais maintenant, si on pense à l'Église Oasis, où sera l'Église Oasis dans dix ans? Où sera l'Église Oasis dans 20 ans, où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui va devenir de cette Église? Comment elle va croire? Comment elle va grandir, cette Église? C'était super encourageant d'entendre les témoignages tantôt. C'est une, une bénédiction. Je vais probablement y revenir euh, un peu plus tard parce que vous, vous avez alimenté des choses dans mon cœur, mais... Euh, Qu'est-ce qui va arriver avec cette Église? Et il faut se poser la question. Et la raison pour laquelle d'avoir des ouvriers en plein développement ou des ouvriers qui sont en train de se former, c'est d'assurer la relève et de permettre à cette Église d'avoir des personnes clés qui vont continuer, selon leurs dons, à prendre charge de cette Église et assurer sa survie, sa continuité. Voyez-vous comment c'est important? C'est super important. Maintenant, quelle est la source des dons reçus? La fondation fonctionne de cette façon. Il y a des membres qui sont rattachés à la fondation et ils eux-mêmes donnent volontairement pour aider à alimenter les fonds. Parfois, il y a des dons ponctuels qui sont donnés. Parfois aussi, comme un témoignage que j'ai entendu d'un père de famille qui avait réuni sa famille et qui a pris la décision de, avec sa famille, d'assurer une certaine part de son legs à donner à la Fondation pour que celle-ci puisse continuer à poursuivre le développement d'ouvriers et l'œuvre au Québec. En passant, aussi, j'en profite pour dire que mon mandat ce matin n'est vraiment pas de solliciter des fonds, mais mon mandat c'est de vous encourager, de vous dire comment la Fondation aide les Églises et comment, pourquoi pas, ne pourrait-elle pas aider votre Église? Et on va voir comment. Donc, les montants distribués au cours des à peu près 18-20 dernières années, plus de 1 200 000 ont été donnés aux Églises à l'œuvre de Dieu, au développement, à la formation d'ouvriers au Québec. Un million deux cent Imaginez qu'on enlève un million deux cent de l'œuvre de Dieu dans les 20 dernières années au Québec. Et cet argent destiné à former, à développer des ouvriers dans nos églises. Imaginez l'impact. Je vais vous dire une chose. Ce matin, moi, je suis impressionné de voir que vous êtes là. Parce que vous avez choisi, ce matin, il fait beau en plus, hein, le, le printemps arrive, là, tout, le monde est, tout le monde est en effervescence. Ça va changer demain, là, mais en tout cas, pour aujourd'hui, il semble que c'est parfait. Mais vous, vous avez choisi d'être ici ce matin et de dire « Moi, je m'en vais adorer Dieu là, ce matin dans mon église. » Et ça m'impressionne. Ça m'impressionne de voir l'équipe de louanges qui était là ce matin. qui se sont préparés, qui ont donné du temps cette semaine se sont pratiqués. Ils se sont peut-être rencontrés ensemble pour euh, s'ajuster puis pouvoir livrer quelque chose qui va bénir l'Église de Dieu. Ça m'impressionne. Ça m'impressionne de voir un gars comme Michel Abid qui est encore là après toutes ces années puis est en train d'encourager l'Église. Ça m'impressionne de voir le gars de son. Je l'appelle comme ça, là, mais il sait comment je le trouve important. On s'est parlé tantôt. Là. Et la dame qui est au PowerPoint. Bref, ceux qui étaient à l'accueil, ça m'impressionne d'avoir vu cette dame avec un grand sourire qui me serrait la main. Tout cela, ça m'impressionne. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste dans votre Église. Mais en même temps, ce qui m'impressionne aussi, c'est tous ces donateurs dans l'ombre qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas leur nom, on ne sait pas exactement c'est qui, qui donnent pour permettre à la Fondation d'accumuler des fonds et de soutenir nos Églises. Ça m'impressionne. Je suis vraiment impressionné. Et c'est l'œuvre de Dieu. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. Juste pour vous donner un, un exemple, j'étais dans une église euh, récemment euh, qui ont reçu plus de 100 000 en bourse pour la formation d'ouvriers. C'est assez incroyable. Une autre église, près de 120 000 Une autre église, 75 000 Une autre église... Et là, je pourrais multiplier les exemples. En fait, l'église d'Oasis dans son histoire, a eu la bénédiction d'avoir tout près de 30 000 par la Fondation pour le soutien d'ouvriers. Ce n'est pas extraordinaire, ça. Et je ne le dis pas pour nous mettre mal à l'aise, ou pour mettre l'Église mal à l'aise, au contraire, pour dire « Gloire à Dieu, comment le Seigneur est bon » de susciter des gens qui donnent et que ça permet de pouvoir euh, de donner l'occasion à des aspirants d'étudier, et de parfaire leur formation dans le but du service, dans l'œuvre de Dieu. Wow! C'est extraordinaire. À la collation des grades de 2021 et 2022, il y avait deux implanteurs qui ont terminé. Je ne sais pas si on a l'image, je, m je m Oui, la voilà. 70 boursiers, oui, c'est ça, ils m'attendait, là. C'est bon. 70 boursiers euh, depuis... Et un peu plus, là, je dis que je dirais maintenant depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Mais à la dernière collation des grades, vous voyez à votre extrême gauche pour vous, vous voyez Quentin Bernard. Quentin Bernard a complété sa formation et il a reçu des bourses de la Fondation pour le faire et il a commencé une œuvre d'implantation dans Hochelaga Maisonneuve. Wow! Oui, certainement. Et on voit Stéphane Tessier aussi, qui est au centre, avec son, son, portant son fier chapeau de, de diplômé, Stéphane Tessier a complété sa formation, a pu bénéficier de bourses lui aussi, et il est implanteur, ou du moins, il a débuté depuis quelques années une œuvre dans la région de Saint-Hilaire-Belleuil. C'est pas extraordinaire. Et il y en a probablement d'autres, dans ceux qui sont là, je vois un des fils, Héron, qui est là, et il y en a d'autres. La plupart, finalement, réussissent à compléter leurs études parce que la Fondation a soutenu. C'est extraordinaire. Maintenant, quel est le plus grand besoin au Québec, finalement? Le plus grand besoin au Québec, c'est la relève. Et la relève, pas juste, c'est Tim Horton. T'sais, parce qu'on se rend compte qu'on euh, on va... Euh, on, on décide de faire un, de faire un détour, d'aller chercher un café. C'est arrivé à un moment donné, je me promenais avec ma douce. Puis on dit, on va aller chercher un café chez Tim Horton. Je viens pour rentrer, la porte est barrée. Écoute, en plein milieu de l'après-midi, mais ça n'a pas de sens. Bon, je ne veux pas trop éterniser sur Tim Horton et le besoin, mais c'est comme ça pour les hôpitaux, c'est comme ça pour les prisons, c'est comme ça pour les corps de métiers en construction. Il y a des besoins partout, puis là, on commence à s'alarmer, et à dire, mais qu'est-ce qui va devenir du Québec? Mais si on s'arrêtait à ce qui nous concerne, comme enfants de Dieu, le plus grand besoin dans l'œuvre de Dieu, c'est le besoin d'ouvriers, le besoin de pasteurs, d'hommes qui s'impliquent, le besoin aussi de femmes qui ont à cœur de servir dans le ministère. Peut-être d'approfondir aussi. La fondation a un volet aussi pour permettre aux dames de pouvoir étudier, elles aussi, et d'approfondir l'écriture avec l'objectif de servir dans l'Église locale. Pensez-y. Le plus grand besoin. Voici ce qui a été présenté dans une rencontre de la BEC il y a quelques années, où nous voyons dans notre réseau d'Églises, nous avons ces statistiques actuellement. Bien, ça peut-être changé, parce que ça fait déjà peut-être un bon trois ans et plus, là. Mais on n'est pas loin du bullseye, comme on dit. On n'est pas loin de la cible, OK? Mais il n'en demeure pas moins que d'ici 2024, c'est bientôt, 50 de nos pasteurs seront à la retraite. Qu'est-ce qui va arriver? Avec les églises. Avec ces églises. Et aussi, vous voyez en avant près de 60% de nos ouvriers ont 50 ans et plus. Voici la chose encourageante. Depuis 2013, nous avons doublé le nombre d'ouvriers âgés entre 20 et 30 ans. Et une des raisons pour ça, c'est la fondation. Parce que l'aide c'est jeunes ouvriers à pouvoir consacrer du temps à l'étude. Une chose que je n'ai pas mentionnée, accélérer les études. Les bourses qui sont données vont tourner autour de l'équivalent d'une journée de salaire par semaine pour permettre à cette personne d'étudier et d'approfondir et d'accélérer sa formation. Mais il n'en demeure pas moins que c'est encourageant de voir la relève. Oui, il y a des jeunes qui veulent se former et veulent s'engager dans l'œuvre de Dieu. Et qui sait, pourquoi pas ici ce matin Vous connaissez M. Don Carson. Vous avez déjà entendu parler de lui? Don Carson est un éminent théologien connu internationalement. Il a écrit plusieurs volumes que nos pasteurs, que j'utilise, que certainement ceux qui, sont, qui enseignent ici sont friands d'aller voir ce que Don Carson pense sur un passage. Euh, il est issu de nos églises aussi parce qu'il a même fréquenté l'église à à un certain moment donné, et son père a servi aussi dans nos églises. Mais Don Carson, voici, dans un de, une de ses, euh, de, de ses productions qui est un livre de méditation, « Le Dieu qui se dévoile », c'est une méditation quotidienne, vous pouvez lire un passage biblique, puis vous avez la méditation de, de, de, du passage en question. Voici ce que dit Don Carson concernant le besoin d'ouvriers ou d'enseignants de la parole de Dieu. Il dit « Nous sommes à une époque où l'ignorance biblique croît à une vitesse vertigineuse. » « Nous avons également besoin de voir et d'écouter des leaders chrétiens qui se soumettent personnellement à l'Écriture, qui la lisent personnellement et qui l'enseignent. » Et il conclut un peu plus loin en disant, « Rien n'est plus urgent, absolument rien. » Rien n'est plus urgent. D'avoir des hommes qui enseignent la parole de Dieu comme pasteurs, pourquoi pas des femmes aussi qui sont impliquées dans nos ministères, dans les églises, pour nous aider aussi à développer? Rien n'est plus important pour assurer l'avenir de la relève. Comment pourrais-tu aider? Toi, personnellement, là, tu te dis peut-être, attends une minute, mais moi, je suis pas appelé à être pasteur. Oh, oh, oh, oh, oh. Non, mais. Oui, je pense qu'il ne faut pas que tu fermes ton cœur à ce que peut-être tu sois appelé à un moment donné, hein? parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire. J'étais dans une église il y a plusieurs mois, puis il y a un jeune qui vient me voir euh, après ma présentation, puis il me dit ah, J'ai ai bien aimé ce que tu as partagé, puis il me dit, il dit, écoute, il dit, euh, moi, à chaque fois que je vois quelqu'un qui a à cœur dans le ministère, là, il dit, je l'encourage, je l'encourage, vas-y, vas-y. Puis, il dit, je veux qu'il y en ait de plus en plus ou quelque chose comme ça. Puis, pendant qu'il me parle, ça flash dans mon esprit. Puis, le flash que j'ai eu, c'est Moïse. Puis là, je l'écoutais parler, puis il a fini sa phrase. Puis, j'ai dit, dit sais tu sais-tu, tu me fais penser à Moïse. Ah oui, il dit, comment ça? Ben, J'ai dit parce que Moïse, le Seigneur lui dit, va délivrer mon peuple en Égypte. Et la réponse de Moïse, version québécoise, ⁇ Oh Seigneur, écoute, euh, je pense que tu serais mieux d'envoyer quelqu'un d'autre parce que moi, là, je ne suis pas vraiment habile dans le langage. J'ai la langue fourchue. Envoie quelqu'un d'autre. J'ai dit, tu me fais penser à ça. J'ai dit, pourquoi pas toi ?⁇ Et là, il est resté un peu surpris. Et on a eu une conversation, bien sûr, je l'ai encouragé. Mais ça devant Dieu. » Qui sait ce que Dieu va faire? On a besoin d'ouvriers. Où est-ce qu'on va les trouver, ces ouvriers-là, sinon dans nos églises? Et pourquoi pas ici, ce matin, il y aurait des ouvriers potentiels qui aspirent ou qui aimeraient voir euh, peut-être... Euh, un peu plus loin, avoir la vision de s'impliquer dans le ministère ou de grandir, d'approfondir de, des connaissances et de pouvoir servir pour assurer l'avenir de l'Église d'Oasis, pourquoi pas? Moi, j'y crois. Là, je vous regarde, là, mais il me semble qu'il y en a ici. Là. Je sais pas. <rire> Peut-être quelqu'un va dire, il est-tu feeler ce gars-là, tu <rire> Mais, quelle est la perspective de Jésus concernant le besoin d'ouvriers. Quelle était sa perspective dans sa génération? Puis je vous invite à tourner dans Matthieu 9, au verset en particulier, à partir du verset 36. Oui. <coughs> euh. Jésus,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 Compassion. Jésus regarde la foule et il voit les besoins. Quels besoins voit-il? Certainement qu'il peut voir tous les besoins, mais le besoin qui est préoccupant pour Jésus à ce moment-là est certainement le besoin spirituel que ces gens puissent trouver vraiment la vérité et connaître la liberté que lui seul pouvait donner par la foi en lui et la foi en les promesses de l'Ancien Testament, en son message à ce moment-là ému de compassion. Et l'expression qui est, qui, est, qui est utilisée, c'est « brebis sans berger » et la définition que j'ai trouvée très simple dans un, un commentaire est celle-ci. « Animal sans défense, ayant besoin d'être dirigé pour survivre. » Alors Jésus regarde la foule, compassion. Une des choses que j'ai apprises à travers mes années de ministère, en écoutant d'autres ou à travers les lectures, une des choses que j'ai apprises, c'est de faire cette prière pour moi-même. Seigneur, donne-moi de voir les autres comme toi, tu les vois. Seigneur, donne-moi. Aide-moi à développer cette habilité de voir les autres comme toi, tu les vois. On regarde les autres souvent et ce qu'on remarque, la première impression, peut-être pour certains, Bon, en tout cas, moi, ça m'arrive, c'est de remarquer les défauts ou de remarquer les caractéristiques qui ne sont pas selon mes standards à moi. Mais ici, j'aimerais prendre Jésus comme modèle et de regarder les autres comme lui les regarde. C'est-à-dire non pas en regardant leurs défauts, leurs problèmes, en les jugeant, ou en voyant les caractéristiques qui ne sont pas conformes à l'image que moi, peut-être, je me fais de comment devrait-on se comporter ou comment, être, comment devraient être les autres. Mais plutôt, comme Jésus, de voir le besoin spirituel, peu importe la personnalité, peu importe la personne, peu importe son apparence. Et d'avoir de la compassion. Seigneur, aide-moi.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 « Prier » peut très bien être remplacé dans ce contexte-là par le mot « supplier ». D'ailleurs, vous avez entendu M. Jacques-Alexagnan, où il utilise ce passage dans sa présentation dans la vidéo, et il dit « Suppliez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson ». Et le Seigneur Jésus n'a pas dit « Ben là, les gars, euh, moi je vous propose, je, je vous conseille, je ne veux pas bous bousculer personne ». Vous pourriez prier qu'il y ait des ouvriers. Dans. On a tout compris que ce n'est pas ça que le Seigneur dit. Mais c'est un impératif. Supplier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Il y en a. On a des besoins. Les besoins sont nombreux. L'an passé, j'étais dans une église que je visitais pour la première fois. Je connaissais pas le pasteur, j'ai rencontré deux personnes vraiment que je connaissais, c'est tout. Alors, on m'a dit « Ok, euh, comme d'habitude, on me fait un petit le résumé de ce qui va se passer l'avant-midi, tu vas arrives à ce moment-là, bon, tout ça, parfait, fait que moi, je m'installe dans l'église. C'est une église qui va avoir, moi, je dirais, entre 150 200 personnes, facile. Et là, j'étais assis à ma place, j'étais tout seul, personne ne me parlait, la célébration commence, super bon, euh, et à un moment donné, celui qui dirige en avant dit « ce matin, on a à cœur de, de vraiment ensemble en Église, de prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson. » Alors moi, je n'étais pas au courant de ça, j'écoute ça, je m'en viens pour présenter la Fondation et de parler d'ouvriers de, dans la moisson. Alors, et là j'assiste à, à quelque chose pour moi qui m'a bouleversé, profondément touché. Je vois... 150, 200 personnes, courbées, en train de prier et de supplier le Seigneur d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Pourquoi ça me touche particulièrement? Parce que moi, j'ai été dans le ministère à temps plein pendant 26-27 ans, et je n'ai jamais pensé, lors d'une célébration, qu'on puisse prier ensemble, tout le monde, et demander au Seigneur d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Jamais j'ai imaginé ça. Oui, dans le conseil des anciens, oui, avec l'équipe d'évangélisation, oui, avec les groupes foyers ou les responsables de prière, ou peu importe, oui, oui, oui, partout. Mais jamais j'ai pensé dans une célébration, à proprement dit, le dimanche matin. Ça m'a touché, ça m'a touché, ça m'a profondément touché. Alors, sûrement que vous priez, j'en doute pas, là. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu dans cette église. Le Seigneur a dit, priez les amis, priez, suppliez Dieu que Dieu envoie des ouvriers. Troisième mot, c'est le mot « mission ». Et on le voit « on le voit par la suite, parce que qu'est-ce que Jésus fait? Il envoie ses apôtres en mission, ses disciples qui sont autour de lui. Et il y a une chose que je comprends là-dedans. C'est que si je choisis, si j'accepte de répondre à l'impératif du Seigneur, de dire « je vais prier que le Seigneur envoie des ouvriers dans la moisson », il faut que tu sois prêt à faire partie de la réponse. Il faut que tu sois prêt. Si tu dis, oui, on a absolument besoin d'ouvriers, oui, on va prier, le maître le demande, ici. Je dois être prêt à faire partie de la réponse. Et c'est intéressant parce que finalement, le texte, au fond, je le cite simplement pour nous... Nous mettre en lumière du passage. Mais c'est intéressant parce que, euh, au verset 5, le Seigneur leur a dit, les gars, priez d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Peut-être qu'ils ont prié, peut-être que, je ne sais pas, ils ont peut-être dit, hey, Seigneur, on va prier tout de suite, je ne sais pas. Euh, je spécule, OK? Ce pas écrit dans un commentaire, ce que je suis en train de dire. Mais c'est intéressant de voir à qui Jésus a demandé de prier. C'est eux qui l'ont envoyé le chapitre suivant. Qui sait ce que Dieu peut faire? Êtes-vous prêts à prier, à demander au Seigneur? Alors là, je sais qu'il y en a qui disent, écoute, comme je disais tantôt, moi, je ne serai jamais pasteur. je ne rêve pas en couleur, là, ce matin, là, moi. Non, mais ben, je suis d'accord, on n'est pas tous appelés dans le ministère, on n'est pas tout appelé à partir en mission au Pakistan ou... En Irak, ou euh, c'est ainsi en Russie, il euh, n'y a pas beaucoup de missionnaires probablement là, qui, qui, euh, qui sont dans cette direction-là, à part ceux qui sont déjà là, là. Mais, qui sait ce que Dieu peut faire avec toi? Est-ce qu'il y a une part que tu pourrais prendre dans ton église locale, dans la moisson, dans le travail de ton église locale? Est-ce qu'il y a une part que tu pourrais prendre toi aussi? pour pouvoir servir, contribuer au développement de l'œuvre de Dieu dans cette Église. Pense-y un instant. C'est clair pour moi qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés déjà. Ici, je le vois, je l'ai vu, je l'ai énuméré tantôt. C'est clair. Mais, quelle part peut-être toi tu pourrais prendre alors, il y en a qui sont déjà engagés, qui continuent. « Let's go, allez-y. » Il y en a qui s'interrogent. Il y en a d'autres peut-être qui se disent, « Bien là, euh, moi je suis à l'âge de la retraite, donc euh, demande-moi-en pas trop, hein, je suis à la retraite. » Tu es à la retraite? Mais c'est un excellent moment pour aider dans ton église locale. Pourquoi pas? Mais tu sais, tu n'es pas obligé d'investir 50 heures par semaine dans ton église locale. Mais quelle part pourrais-tu prendre, consacrer un certain moment dans ta semaine ou autre pour servir et pour aider et apporter ta contribution pour que cette église puisse se développer? Certains s'interrogent. Qu'est-ce que je pourrais bien faire dans l'église? Écoutez, on a tous reçu au moins un don. C'est un bon départ, en tout cas. Ça aide. Mais on n'a pas le temps de voir tous les passages, mais si on allait dans 1 Corinthiens 12, par exemple, on pourrait voir que quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui est né de nouveau, qui a reçu son esprit, a reçu au moins un don. Et ça, on ne mentionne pas tes talents en plus. Mais là, tu dis, ouais, mais je ne sais pas c'est quoi mon don exactement. Laissez-moi vous donner quelques pistes qui ne sont pas infaillibles. Mais qu'est-ce que tu as à cœur? Parfois, Dieu parle au cœur. Parfois, tu peux avoir quelque chose à cœur, mais finalement, ce n'est pas toi qui vas le réaliser. Ça peut arriver. Mais il reste quand même que c'est une indication qui peut être assez intéressante pour savoir où est-ce que tu pourrais t'impliquer. Parfois, c'est quelqu'un d'autre qui euh, peut-être euh, te, te mentionne, tu dis « Hey, toi, tu as un don d'encouragement. À chaque fois que tu parles, on dirait que ça m'encourage. J'aime ça être dans ta présence. Tu » sais. Parfois, une autre personne peut vous dire peut-être euh, « Tes explications sont donc claires concernant l'écriture. Tu n'as jamais pensé d'avoir un ministère d'enseignement peut-être dans l'école du dimanche? » Ou peut-être que certains ici bouillent sur leur chaise et ont hâte de pouvoir témoigner de leur foi, soit à un voisin, à leur famille ou encore à, à des gens avec lesquels ils seraient en relation pour communiquer l'évangile. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui pourrait te caractériser, toi? Et même, j'oserais dire, si tu hésites et tu ne sais pas trop où, comment tu pourrais trouver ton don ou ta manière de t'impliquer, va voir ton conseil pastoral parle-leur, puis tu pourrais leur dire quelque chose comme ça. Écoute, c'est peut-être une folie sur mon cœur, mais voici ce que j'ai à cœur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, les anciens? Ou une personne que tu as confiance, que, qui a une qualité, qui a une maturité spirituelle qui pourrait t'aider. En tout cas, une chose super importante que je dois vous dire avant de quitter. Je ne sais pas si c'est bon signe que lui s'avance, ah, je ne l'ai pas vu. <rire> Excusez-moi, j'ai presque fini, OK? Euh, vous m'avez dû concentrer, mais oui. La chose, voici, la chose, voici la chose essentielle pour arriver avec tout ce que nous venons de regarder. Voici la condition essentielle pour servir dans l'Église et pour trouver son don c'est la disponibilité. Alfred Kuhn a écrit un livre sur les dons spirituels et il mentionne entre autres à un moment donné que la caractéristique essentielle, la condition essentielle pour découvrir son don dans l'Église locale est la disponibilité. Parce que le Seigneur ne peut rien faire avec toi si tu n'es pas disponible. Tu as beau avoir les plus beaux dons, les plus grands dons extraordinaires au monde, eh, si tu n'es pas disponible, à quoi, bon, à quoi ces dons vont-ils servir? C'est comme si tu prenais quelque chose d'extrêmement précieux et tu le mets sur une tablette puis tu te dis, ben « à un moment donné, quand j'aurai le temps, peut-être que je l'utiliserai. » Finalement, le danger, c'est qu'on n'a plus de temps et on n'utilise pas ce que Dieu nous a accordé. Alors moi, ce matin, j'aimerais vous encourager. Le dernier passage que je voulais vous mentionner, je vais le citer rapidement, c'est... Je suis, je suis passionné de la deuxième épître à Timothée, elle m'encourage énormément. L'apôtre Paul, dans la deuxième épître à Timothée, conclut ainsi. Il dit, Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. C'est la dernière lettre connue de Paul. C'est comme son testament spirituel que Paul lègue à son Timothée. Et dans cette lettre, il y a pas moins de 25 encouragements que Paul communique à Timothée. Et un de ces encouragements se trouve au chapitre 1, verset 6, où l'apôtre Paul, après lui, dit, après lui avoir dit, « Timothée, t'es mon intime. Timothée, toi, tu es un vrai, t'as une foi sincère Timothée. Timothée, tu connais l'évangile, Timothée. » Et là, il lui dit au verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte, à ranimer la flamme du don de Dieu. Timothée, la, ram, ranime ta flamme. Et il y a des commentateurs qui disent, ah oh ben là, il y en a qui disent, il voulait faire un reproche, probablement que c'était Néron qui était empereur, et les chrétiens ont été extrêmement persécutés. Donc, est-ce que c'est possible que Timothée avait reculé? Peut-être, je ne sais pas. Mais la majorité des commentateurs disent « Non, non, non, ce que Paul voulait faire, c'est d'encourager Timothée à ne pas lâcher. Euh, » Voici l'exemple, peut-être boiteuse, mais en tout cas, je vous la soumets ce matin. Voici comment je bois ça, moi. Tu es au camp des boulots, tu sais, puis ça va bien, puis on est en train de, on est autour d'un feu de camp, là, puis les flammes, ça s'en va, puis là, tout à coup, ouh, les flammes commencent à descendre. Qu'est-ce qu'on fait? On ramine, on, on ramine on on la flamme, merci. Et on met une bûche pour que le feu continue. Voici une paraphrase de 1 Timothée, de 2 Timothée, 1, 6. Timothée, continue d'utiliser ton don sans réserve. Et l'application que je veux faire pour vous aujourd'hui, vous avez reçu un don pour Timothée, il y avait le dépôt de l'Évangile qui devait prêcher. Pour toi, c'est quoi le don? Êtes-vous disponible pour aider cette Église ici? Et faire en sorte qu'elle puisse se développer et atteindre le but que le Seigneur s'est fixé. La pandémie a fait extrêmement mal aux églises, vous le savez. Mais on n'est plus dans la pandémie. Et ce qui est impressionnant de vous voir ici, c'est que vous êtes unique. L'église d'Oasis, elle est unique. Pourquoi elle est unique? Parce que vous êtes là justement. Et vous, vous êtes unique. Vos dons sont uniques. Vos capacités sont uniques. Et ce que vous formez comme église est tout à fait unique. Ce que vous allez développer comme église ou comme vision, c'est unique. Il n'y a pas deux églises qui peuvent intégralement reproduire parfaitement ce que l'église Oasis va faire. Oui, on a des points communs, on a des buts communs comme église. Mais l'originalité des dons ici, c'est Dieu qui l'a créé. Et il va vous amener là où il veut vous amener d'une façon admirable. Mais... Soyons prêts à être disponibles. Non, mais tu peux certainement considérer cela dans la prière. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi ce matin? Et qui sait? Ne mets jamais de côté la possibilité que Dieu t'appelle. Laisse à Dieu l'occasion d'agir. Et pourquoi pas faire cette prière? Seigneur, est-ce que ça pourrait être moi? Écoute, ça se peut qu'ils disent non. Ça se peut qu'ils disent, attends. Ça se peut qu'ils disent, vas-y. Mais laissons Dieu nous parler. Laissons-nous remplir par la parole de Dieu. Laissons le Seigneur faire son impact en nous avec les valeurs que nous connaissons, que nous chérissons et que nous prêchons dimanche après dimanche. Merci de votre patience. Je sais que j'ai dépassé mon temps. Que Dieu vous bénisse.